A la question, est-ce que j'ai le droit de ramener ma cheminée tout seul sans passer par un voleur euh, un spécialiste pardon, un spécialiste et Google appelle assurance Assurance contre un arbre, bonjour. Oui salut monsieur l'assureur, c'est docteur Magouille à l'appareil. Je suis assuré chez vous et j'ai une petite question, j'aimerais savoir si j'ai le droit de ramener ma cheminée tout seul. Enfin écoutez, euh, si vous croyez que j'ai que ça à foutre à répondre à des canulars obscènes, je vous demande pardon. si t'as envie de te foutre un truc dans le fion ou de te branler, tu le fais, t'emmerdes pas les gens qui travaillent, parce que quand ma con t'encules toute l'année, tu dis plus rien là hein On l'entend plus ta grande gueule, hein Tu mets plus ton putain de gilet jaune pour faire chier des automobilistes qui travaillent, hein Enculé va Oh le con, il m'a raccrochonné. Eh hey, Google, appelle assurance euh, dis donc monsieur l'assureur là, j'ai été poli, hein, alors restez poli, je vous demandais simplement si j'avais le droit de ramoner ma cheminée tout seul sans passer par un rameneur agréé. Ah. Est-ce que vous aviez besoin d'un paquet pendant l'assurance ou pas Non mais oh, il faut se calmer un peu quand même. Ah, désolé, c'est la fin de l'année, ma... ma femme m'a trompé avec ma patronne, hein. je suis un petit peu à cran là. Oui oui. alors, euh, que ce soit une cheminée, un poêle à bois, une chaudière au fioul ou au gaz, le principe est le même. Vous devez nettoyer les conduits par lesquels s'évacue la fumée, parce que la suie s'y accumule et les résidus peuvent encombrer les conduits, pouvant entraîner aussi une intoxication au monoxyde de carbone, voire même un incendie. Et puis quand le conduit est ramonné, vous gagnez aussi en efficacité de chauffage. Ah bah c'est cool. Ah, attendez attendez, je vous ai pas tout dit. Selon votre assureur et en cas de sinistre, si vous n'avez pas de certificat établi par un professionnel, vous ne serez peut-être pas couvert par votre assurance habitation. Alors renseignez-vous avant. Mais rassurez-vous Monsieur Magouille, les assurances contre un arbre vous assurent entièrement. Pas besoin de ce torchon, de, de, de ce certificat. En cas de sinistre, nos experts savent faire la différence entre un conduit ramoné et celui qui ne l'est pas. Ah hein, on est des professionnels ou on est des bites. Ben, pensez à une dernière chose Monsieur Magouille. Votre cheminée doit être ramonnée une fois tous les ans. Ah oui bien sûr. Bon ouais, vous l'aurez compris, c'est aussi de la culture Docteur Magouille. Tâchez de même qu'un conduit de pouvez la pêler, comme c'est le cas dans cette vidéo, s'encrasse beaucoup moins vite qu'un conduit de cheminée classique, le taux de déchets et de suie étant bien inférieur. Mais rien ne vous empêche de faire un nettoyage à la sortie d'hiver ou avant de commencer la saison des petites flambées, et ce, tous les ans. Faites hein. pas comme moi. Si vous avez jusque-là entendu beaucoup de blabla... Et de blabla. C'était pour un peu combler la vidéo Parce que en effet le ramonage est tellement simple Et rapide qu'un gosse de 5 ans pourrait le faire hein Et accessoirement ma vidéo aurait pas duré 2 euh, minutes quoi Et tu sais bien maintenant que je tiens cette chaîne Pour arrondir mes fins de mois et espérer me payer La facture de chauffage de cette année Ah oui 9 euros, l'hiver est pas fini Reprenons, il vous faut un hérisson Ouais je me doutais bien que le monteur allait s'amuser Non le hérisson c'est cette canne munie D'une tête semi-rigide qui va pénétrer Dans le conduit et en gratter ses parois Il existe des modèles qui se visent une perceuse le mien c'est un rustique à l'ancienne alors contrairement à ce qu'on pourrait croire sur un toit aussi bas que le mien de ce côté là la pente elle doit pas dépasser les 3 mètres pas besoin d'aller sur la toiture pour réaliser le ramonage. tout se passe en bas chez moi j'ai un conduit avec une petite trappe d'accès qui se dévisse donc pas besoin d'enlever non plus le tuyau et leur cerclage de serrage comme on voit sur internet partout mettez donc une protection au sol la suite même d'un poêle appelé c'est comme olivier véran s'attache il y a deux sens de ramonage le tuyau horizontal qui part vers le poêle et le vertical qui part vers le toit. Allez c'est parti Ah oh, quelle drôle de sensation, j'ai vraiment l'impression d'être proctologue. Il a la machine dans les fesses. Et dès qu'il m'a fait ça, c'était fini je commence par le long tuyau vertical plus tu iras vers le haut du tuyau moins tu auras de suie et là tu auras l'air d'un con si t'as pas pris un hérisson assez long donc prévois le coup avant oui je te mets un lien affilié bien sûr <rire> ah bah attends hé, 9 euros faut pas déconner quoi la tête du hérisson est particulière sauf si tu fais tourner sur elle même euh, la rallonge tu ne pourras pas gratter dans un geste de va et vient dans le tuyau en effet quand le hérisson entre les poils semi rigides sont dans un sens et quand tu tires vers toi les poils se mettent dans l'autre il est alors presque un possible de le faire remonter quand la rallonge est entièrement glissée dans le tuyau. Donc, eh ben, tu descends le hérisson par quelques petits accoups jusqu'à la sortie. Et le premier passage va te faire tomber. Une de ces merdes Surtout si t'as pas fait le ramonage l'an passé Et tu refais ce geste Jusqu'à ce qu'il ne sorte plus rien du tuyau Environ 5 ou 6 fois devrait être suffisant Enfin tu, tu le vois quoi Une fois que c'est fait Je m'occupe du tuyau horizontal Qui rejoint le poêle Attention Petite particularité Nous sommes ici sur un poêle à pêler Ayant le conduit caché par le mur de soutien de la maison On avait opté pour un poêle moderne Et le tuyau derrière le poêle aurait été visible dans le séjour Et c'est pas terrible Du coup Le tuyau passe dans le garage Au passage j'ai fait faire ça par un professionnel J'ai pas forcément envie de faire cramer ma baraque Si je veux désemboîter ce tuyau Il faut donc sortir le poêle Ce qui n'est pas prévu Deuxième particularité sur mon modèle Un Edil qui date d'environ 2015 Il n'y a aucun accès depuis l'intérieur du poêle Vers le conduit de cheminée Les fumées sont évacuées par un système de ventilation Pour éviter les intoxications justement Sauf que l'hélice qui évacue les fumées Empêche d'accéder au tuyau d'évacuation Qui se trouve juste derrière Mais c'est l'avantage du hérisson Et de sa rallonge semi-flexible Ça va à peu près où l'on veut je cherche à diriger la rallonge vers le tuyau horizontal. Je l'enfonce jusqu'au bout. Et là, fond, là, et je ressors mon hérisson. Oui, mon hérisson. En tout cas, maintenant que je l'ai payé, je peux dire que c'est le mien. Là, tu devrais avoir encore plus de merde qui sort. C'est normal, c'est la toute proche sortie du poil que les suies s'accumulent le plus. Fais le mouvement 4 ou 5 fois et tu en seras quitte pour aujourd'hui. N'oublie pas d'utiliser un aspirateur dédié à tes cendres. Moi, c'est un vieil aspirateur d'atelier qui ne me servait plus du coup. J'y ai mis un sac de récupération pour pas flinguer son moteur. Ah. Tu as fini. Tu vas pouvoir te lire un bon livre au coin du feu. Et si tu ne sais pas lire, eh ben tu pourras faire semblant de lire un bon livre au coin du feu. Je pourrais faire une vidéo sur le pourquoi du choix du poêle, appelé, mais vu comme dans le secteur, ils ont spéculé comme des porcs pendant la crise de l'énergie en 2022, passant leur sac de 20 kg de 3,80€ à 12€, je n'ai pas envie de faire leur pute. Hein. Prochaine vidéo sur le nettoyage complet des trous du cul. Et là, Au, fond, la fesses. au revoir.